Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'ostéologie du pied. Pour cela, nous allons adopter le plan suivant d'abord la définition et la situation, ensuite la description du tarse, métatarse et des phalanges. Le squelette du pied comprend 26 os répartis en trois ensembles le tarse qui est divisé en tarse antérieur et postérieur, le métatarse et les phalanges. Le talus est placé entre la mortaise tibiofibulaire et le calcaneus. il s'articule en avant avec l'os naviculaire. Il comprend le corps, le col, la tête et la troclée du talus. Le calcaneus, quant à lui, est situé en dessous du talus. Il comprend six faces. La face latérale est plane. La face supérieure présente les surfaces articulaires talaires antérieure, moyenne et postérieure, Séparées par le sillon calcanéen, plancher du sinus du tarse. La face postérieure présente la tubérosité du calcanéus sur laquelle s'insère le tendon calcanéen ou tendon d'Achille. Une face médiale, concave. La face antérieure montre la surface articulaire cuboïdienne. Et la face inférieure est marquée par le tubercule calcanéen. Le tarse antérieur, constitué de cinq os disposés entre le tarse postérieur et les métatarses. Il comprend l'os cuboïde qui s'articule en arrière avec le calcanéus, en avant avec les deux derniers métatarsiens et médialement avec le cunéiforme latéral. L'os naviculaire s'articule en arrière avec le talus via l'articulation de Chopard et en avant avec les os cunéiformes qui sont au nombre de trois et disposés en os cunéiforme latéral, médial et intermédiaire. Le métatarse présente cinq os numérotés de 1 à 5 de deux dents en dehors. Ce sont des os longs avec un corps, une base et une tête. Le premier métatarsien est le plus court et le plus large, sa tête repose sur deux os sésamoïdes. Le deuxième métatarsien est encastré entre les trois cunéiformes. Les phalanges forment le squelette des cinq orteils, le premier orteil ou halux ne présente que deux phalanges. Les autres orteils présentent trois phalanges, proximales, moyenne et distales. Chaque phalange est un os long avec une base, un corps et une tête.